au de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Mon Dieu, au-dessus de tout, tu règnes. Seigneur Jésus. De mardi Merci parce que tu es présent Nous sommes plus de deux ou de trois personnes Assemblées Ici physiquement Et partout dans le monde Saint-Esprit Pour élever Jésus aujourd'hui Pour glorifier Jésus Pour magnifier Jésus Sou daraba baba sei, Shiba kayanda rababa baba sou Luka baba yanta rababa sai ka shedele made. Sou baya yanta rababus ye taraba koloba baba la Nous élevons ton nom, te glorifions, te magnifions. nous voivons vers toi, Jésus, Jésus, Jésus. à cause de ton œuvre à la croix, à cause de ton sang qui a coulé, à cause de ce que tu as offert ta vie pour moi, pour nous, à cause de ce que tu t'es humilié, à cause de ce que tu es descendu sur la terre, à cause de nous tu es allé dans les entrailles de la terre. C'est pourquoi ton Dieu, ton Père, notre Père, t'a élevé au-dessus de tout, de sorte que au nom de Jésus, tout genou fléchis dans les yeux sur la terre devant Jésus devant Jésus tout genou devant Jésus devant Jésus devant Jésus, devant Jésus, oh, devant Jésus Tout genou fléchit. Devant Jésus, devant Jésus toute langue confesse devant Jésus devant Jésus tout genou fléchit. Devant Jésus les cœurs Jésus. Quel merveilleux nom Jésus. Jésus. Jésus. Tu as reçu un nom au-dessus de Jésus. tout autre nom Mon Dieu Jésus. Toi Jésus-Christ Jésus. De sorte que Au nom de Jésus Tous genoux fléchissent dans les yeux sur la terre Et que toute l'homme confesse Que Jésus est Seigneur Devant Jésus les anges se prostèrent, Devant Jésus La nature se prosterne Devant Jésus Devant toi tout se prosterne Devant Jésus Devant toi Jésus Devant Jésus Devant toi mon roi Devant Jésus Devant toi Seigneur Devant Jésus Devant Jésus Devant toi Jésus je dis concerné devant toi nous contemplons ta face mon dieu la au satan à matin à à Mon Dieu au-dessus de toute chose tu règnes Prai de ser para la gloria na babachete ma mama mama so carra para de gloria na bra Raide gloria na gloria na brada sende Ah disons au-dessus de tout tu règnes J'ai Au-dessus de tout, tu es éternel, Jésus. Disons-le, et Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Au-dessus de, Au de toutes de tout choses, tout. au-dessus de tout, tu, tu es. Jésus es. est Jésus est ton nom. C'est toi, Seigneur, Dieu qui rêve. Nous voulons acclamer ton nom, ta grandeur, ta puissance, oh Dieu. Rai-re-sev-kabayo, a-re-do-lo-kamamamache, kamamamache sabra mamaso shabara a song. Tu as tout Même la voiture a le pouvoir. Tu as, tout pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as tout pouvoir. Les étoiles ont une puissance. Tu as tout le soleil a une puissance. Tu as tout Chaque jour nous bénéficions du pouvoir, de l'énergie qui vient du soleil. Tu as tout Même en Jésus. Ce type de pouvoir est à lui aussi. Ah. En enfin, fait, ça lui appartient. Tu as tout, tu Jésus, tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir. Oh, tu as tout pouvoir. pouvoir. Bakayada ya mahe. Bakayada ya mahe. Shobaramade. Okayamade. Ola bayamabe. Aya ta laisha nahe et à la hausse ou ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Ah. Seigneur Jésus, tu... tu. Oh là là. En toutes choses, nous voyons du pouvoir. Il y a différents types de pouvoir. Il y a le pouvoir ou la puissance et l'énergie qui fait avancer nos véhicules. Mais Jésus dit même, il a le contrôle sur ce type de pouvoir. Jésus a tous les pouvoirs, tout, tout. Quel que soit le type de pouvoir que nous donnons, il a tout pouvoir, il a toute la puissance. Tu as toute la puissance. Tu as tout le pouvoir dont nous avons besoin pour être libre, pour être affranchi, dont nous avons besoin pour grandir, pour croître, pour voir. Nous avons besoin pour marcher. Alléluia. Yeah. Toi qui as tout pouvoir Hallelujah. oh, oh, oh, oh. on prie Jésus. On n'a pas la révélation de Jésus quand simplement on lui pose des questions. On a la révélation de Jésus lorsqu'on l'élève. Lorsqu'on l'élève. Et ce matin, nous sommes là pour élever Jésus afin d'avoir la révélation. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez. Pas simplement qui je suis, ce que je suis C'est une dimension supérieure Non seulement vous saurez qui je suis Mais vous serez ce que je détiens Vous comprendrez ma puissance Il dit vous saurez ce que pas, vous, Il ne dit pas vous saurez qui je suis Il dit non, non. Vous saurez ce que Je suis quelque chose Je suis quelqu'un Je suis une puissance Je suis Dieu Amen Amen a moins d'avoir élevé Jésus Tu vas toujours le considérer comme un humain À moins d'avoir élevé Jésus Il existe un degré de puissance qui est en lui Dont tu ne seras pas conscient Alléluia Amen Et c'est là qu'il conduit celui qui m'a envoyé avec moi Et puis plus tard on arrive au verset 30 Où il dit à ceux qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Alors pourquoi ce matin nous allons élever Jésus Élever pourquoi ce matin pourquoi nous allons les lever simplement pour cela devant la forteresse de Jéricho qui est le modèle des forteresses dans la parole de Dieu devant ce mur imprenant Dieu n'a pas donné des stratégies de comment casser le mur il n'a pas fait fabriquer des armes pour casser le mur car notre Dieu savait que certaines forteresses sont irrenversables par les moyens humains. Certains systèmes de pensée, ma soeur, mon frère, ne datent même pas de toi, datent de tes aïeuls. Et ce système de pensée, ont fini par s'infiltrer dans ton sang. Certains systèmes de pensée qui te maintiennent dans la pauvreté, le célibat, la, la, la colère, la dépression, sont enfouis dans ton sang. Mais devant la forteresse, le raisonnement de Jéricho, voilà ce que Dieu a dit. Vous allez faire le tour et vous allez célébrer Dieu. Ça veut dire quoi Vous allez élever Dieu. Plus une forteresse est imprenable, plus une forteresse est élevée, plus il faut élever Jésus. Plus il faut le mettre au-dessus. Il y a un moment donné on chasse les démons, mais il y a un moment donné où on dit, « Ah, il y a une dimension du pouvoir de Christ dont j'ai besoin. Je veux élever Jésus au-dessus. » Alléluia! Derrière cette moitié, élevez Jésus. Allons-y avec élevez Jésus. Ensemble, nous pouvons élever Jésus-Christ. The chants are brisée, acclamée, acclamée, oui, brisée, acclamée, acclamée, acclamée, acclamée, acclamée. Pendant que nous acclamons, Jésus, nous t'a la à ce que nous la caméra de brousse, raille de ce l'Orient, abrade à Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus Jésus, oh, oh, oh, Alléluia Alléluia, oh, baba sota oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi, Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé pendant que nous élevons notre seigneur nous voyons combien il est roi combien tu règnes. lorsque vous aurez élevé le fils de l'homme vous connaîtrez qui je suis vous savez frères et sœurs il faut faire souvent attention attention aux expressions que Jésus utilise parlant de lui. Parlant de lui. Certaines fois, il utilise l'expression euh, « le fils de l'homme », d'autres fois « le fils de Dieu ». Ces mots, ces expressions euh, traduisent un aspect assez particulier de la personne du Christ. En, en, en, en disant euh, le fils de l'homme Jésus présente son côté humain son côté humain alors lorsqu'il te dit lorsque tu vas élever le fils de l'homme tu connaîtras qui il ce qu'il est Alléluia l'accès que nous avons au Christ est celle que nous voyons dans les Saintes Écritures c'est à dire un homme qui dormait, qui mangeait, qui avait besoin de se reposer, qui avait des besoins, qui était aussi tenté. Donc, quand Jésus se présente sous le, le terme de fils de l'homme, nous le voyons sous cet angle. Il dit donc à partir de cet angle, il faut que tu arrives à me mettre au-dessus de tout, à m'élever au-dessus de tout. Et à sentir que je règne Que tout pouvoir m'a été donné Parce que tu peux te limiter Sans te rendre compte à Jésus Simplement euh, euh, euh, euh, euh, Le fils de Marie Dans la crèche Nous sommes en train de nous approcher de la Noël Si tu vois un enfant Si tu le lèves comme un enfant Tu chantes Hein? Il est beau le divin Je, je n'aime pas bien chanter le chant là. Et que tu, tu, restes, tu te limites là Tu n'auras pas élevé le fils de l'homme tu as, tu as limité le fils de l'homme Tu l'as considéré simplement un comme un humain Un humain béni, un humain utilisé Et c'est en ce moment là que tu es capable de comparer Jésus à des saints, à des prophètes C'est en ce moment parce que tu le vois comme un enfant Tu es capable de le dire bon pour, pour l'atteindre je vais toucher quelqu'un, je vais aller voir sa maman d'abord parce que c'est un enfant. Donc quand quelqu'un est un enfant, euh, si on veut le toucher, il faut demander la permission à sa maman. Tu vois, tu peux prendre ce sac-là et tu ne l'auras pas élevé parce que tu l'as considéré sous son joug humain. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles lorsqu'il arrivait dans son propre village parce qu'il ne voyait en lui que le fils de charpentier. Parce qu'il ne voyait en lui que le fils de Joseph et de Marie. Parce qu'il connaissait ses frères. Et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Ces gens-là n'ont pas élevé le fils de l'homme. Ils l'ont ils, ils laissé au niveau humain. Et il y en a d'autres encore qui plus tard, ne vont pas rester à Jésus enfant. Ils vont peut-être le voir adulte, le Dieu de miracles, celui qui fait des miracles, qui marche sur les eaux. Mais ils vont se croire un peu ses concurrents. Ça va faire en fait des personnes qui... On se dit, bon, Jésus a été utilisé, moi aussi je suis utilisé, et qui vont essayer de s'accaparer quelques gloires de Christ, la gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est due. Ça va donner des gens qui aiment citer leur propre nom, qui aiment s'élever, qui aiment, parce que Jésus c'est le fils de l'homme qui a été utilisé, qui aiment se donner la gloire, se taper la poitrine, citer leur nom, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel prophète, dit à quelqu'un, moi, mon, le Dieu de mon. Ce n'est qu'un homme. Et même si Jésus a marché comme les hommes, si tu le limites à ce niveau, tu ne le connaîtras pas. Si tu vois simplement ce Jésus-là, tu ne l'auras pas encore élevé et tu ne sauras pas qui, ce qu'il est. Lorsque tu le vois au-dessus de tout, lorsque tu imagines que tout pouvoir, tout, tout pouvoir, tout, Jésus dit tout pouvoir, toute forme de pouvoir lui a été donnée. Le soleil a un pouvoir. Le carburant dans ta voiture a un pouvoir. Celui de faire avancer ta voiture. La lumière dans ta chambre a un pouvoir. Celui d'éclairer ta chambre. Chaque chose a un pouvoir. La nourriture que tu manges a un pouvoir. Celui de te faire avancer, grandir, croire. puissance pour le faire. Quel que soit le type de pouvoir que tu trouveras, Jésus dit... Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, quelle que soit la forteresse, quel que soit l'obstacle qui dit, tu ne grandiras pas, tu ne te marieras pas. Le raisonnement, le système de pensée qui paralyse quoi que ce soit dans ta vie. Lorsque tu vas élever Jésus, que tu ne verras plus, de, tu ne verras plus simplement le Fils de Marie, le Fils d'un homme, l'homme qui a marché, mais quand tu auras élevé le Fils de l'homme au-dessus de sa nature humaine, dans sa forme divine, dans la forme de celui qui est mort et qui est ressuscité, de celui qui a vaincu le tombeau, de celui qui s'est assis à la droite de Dieu, alors tu auras la révélation, tu auras la connaissance, nous aurons la connaissance. Aujourd'hui, je veux la connaissance et tu vas avoir une connaissance qui va faire tomber le joug, qui va faire tomber le joug de ta vie, qui va faire tomber les forteresses. Ce soir, nous venons t'élever, Jésus, afin de te connaître. Car nous reconnaissons que l'image que nous avons de toi, Seigneur Dieu, est seulement peut-être la, la, la faible image que nous avons de toi, la faible révélation que nous avons de toi. Et sûrement, est sûrement ce qui nous bloque, Et sûrement Seigneur Dieu, ce qui nous empêche de triompher de certains obstacles, de certains démons, de certaines forteresses. Mais ce soir, ce matin, ce jour, peu importe l'endroit, l'heure où nous sommes connectés, Donne-nous de te voir. Père, je prie afin que les yeux de tes serviteurs et de tes servantes, mes yeux soient ouverts. Esprit de Dieu, viens ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos yeux. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons le voir comme il est. Nous voulons savoir ce qu'il est. Saint-Esprit, toi qui connais les profondeurs du Père, toi qui connais les profondeurs de Dieu, nous voilà limités. Plusieurs sont enchaînés par des chaînes de maladies par des forteresses de maladies nous tombons malades comme le reste des humains certains parmi nous et qui me suivent ont dans leur corps des cancers des, des esprits d'hérédité de célibat, de pauvreté de misère toutes sortes d'obstacles mais Seigneur Jésus tu dis que nous avons le pouvoir de renverser toute forteresse par la connaissance de la vérité et de ce que tu es c'est pourquoi encore je veux dire Seigneur Dieu Que tu règnes au-dessus de tout Une de, dernière fois disons Tu règnes au-dessus de tout Tu règnes Jésus ton nom, enfin, Mais oublié. cette fois nous l'ont dit Je vois le roi Sur son trône et... Disons-le doucement on va reprendre. Pendant que tu es là en communion avec moi Le Saint-Esprit vient de faire tomber les écailles de tes yeux Ne chante plus simplement Mais voyons-le du fond de notre cœur Il est sur un trône très élevé Le trône ça veut dire qu'il a le pouvoir Il a le pouvoir Il a le pouvoir sur la. il est élevé Et je vois Jésus élevé au-dessus de tout et je le vois tout pouvoir et qui regarde la terre, qui regarde vers toi, qui regarde sa fille que tu es, qui regarde son fils que tu es, qui regarde et qui est là et qui regarde et qui a tout pouvoir. Et je vois là. Je vois le roi Disons-le -en encore, je vois le roi, je, je vois, vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi prier de son éclat. Je le vois, je vois le roi. C'est toi le souverain. Dans Seigneur Jésus je vois ton règne et j'ai la certitude que rien ne peut t'arrêter Aucune puissance, aucun pouvoir Et je vois ton royaume Qui exulte joie, il y a tellement de joie Seigneur mon Dieu Je vois que tu vois que tu Aucune forme de rage, aucun démon, aucun esprit impur. Pendant que la mélodie est sur au-dessus de tout du rêve. Pendant que mes yeux étaient fermés, je voyais comme des vagues. Des vagues de puissance qui passaient à travers l'Internet, les ondes et partout. Et qui rentraient dans des maisons, brisant les chaînes, brisant les forteresses, libérant les captifs, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Je vois... Le règne de Dieu se déployait à travers les ondes, à travers les médias, à travers le, le Internet, Et arriver, et briser les chaînes. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Cheverot. Remamabaye. Remamabaye. Remamabaye. C'est un chakraba, c'est un chakraba, c'est un b, qui règne? c'est toi qui règnes. On y va, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Amen. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. La gloire de Dieu est manifestée. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Le règne de Dieu est manifesté. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Ta puissance est manifestée. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Ce n'est pas la maladie qui règne. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Les sorciers peuvent pas régner. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Le démon peut parèner. C'est toi qui règne, c'est toi qui règnes, les ténèbres ne peuvent pas, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, les ténèbres peut pas régner, c'est toi qui règne, c'est toi qui règnes, maladie peut pas régner, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est toi qui règnes, tout esprit impur. C'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Je me dresse contre vous dans le nom de Jésus. C'est toi qui règnes. Rien appelé d'hérédité. C'est toi qui règne, c'est toi qui règnes. Forteresse satanique, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Mémoire démoniaque, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes.